Bonjour à tous, nous sommes dans le nord de l'Espagne, dans la région de la Cantabrie. Je vous propose de découvrir la cité médiévale de Santillana del Mar, qui a gardé une âme authentique. Située à quelques kilomètres de la grande ville de Santander, Santillana n'est pas au bord de la mer, contrairement à ce qu'indique son nom. Après un passage à l'Office du Tourisme pour quelques infos et un plan, nous commençons la visite de cette bourgade qui s'inscrit sur le chemin de Compostelle. Les ruelles pavées du centre historique sont le domaine des piétons et les bâtisses construites entre le 14e et le 18e siècle sont un véritable plaisir pour les yeux. L'ensemble est homogène et bien préservé. Certains balcons fleuris donnent encore plus de cachet aux maisons et nous avons été surpris par ces plantes en forme de boule, des racines qui s'autosuffisent presque à elles-mêmes et se développent entre 10 à 20 ans. Parmi les bâtiments emblématiques, l'église collégiale Santa Juliana trésor roman de la Cantabrie. Dans le cloître, une immense maquette retrace plusieurs scènes du Moyen Âge. Sur une place, un sympathique espagnol nous ouvre les portes de la cour puis de la maison d'un Américain passionné par l'époque médiévale. Comme toujours dans les villages très touristiques, on trouve des boutiques de souvenirs et de bibelots, mais aussi pas mal d'échappes pour faire le plein de produits locaux. Santillana del Mar est très prisée et mieux vaut s'y rendre en basse saison et éviter les week-ends. Ce village médiéval pittoresque fait partie des plus beaux villages d'Espagne. On entend même dire que c'est le top 1. De notre côté, c'est celui qui nous a le plus séduit dans le nord du pays.